Bonjour à tous, nous sommes le 9 janvier 2021. Euh, J'aimerais regarder avec vous, bien entendu, les marchés, euh, ce qui semble se dessiner euh, pour les prochaines semaines, prochains mois et surtout regarder le contexte euh, euh, politique euh, au niveau mondial à cause du fameux Omicron où on le dit euh, ouvertement maintenant, on a plusieurs études qui confirment que le Omicron, euh, c'est à peu près de l'ordre d'une grippe saisonnière, pas plus. Il y a beaucoup, le, le, le virus se propage d'une manière très, très, très rapide. On le voit un peu partout. Il y a beaucoup, beaucoup de cas, mais au niveau de la force du virus qui cause comme dommage, c'est bénin. Euh, donc, c'est à peu près de le, les, les mêmes ordres qu'une grippe euh, normale, et c'est pas moi qui le dis. On a une étude euh, qui sort du Danemark, euh, qui sort de l'Allemagne aussi. Euh, ça commence à sortir un peu partout aussi, euh, en France, plusieurs médecins, et pas des complotistes. Euh, ça sort euh, d'une manière assez directe, les statistiques le montrent. Euh, et au niveau des hospitalisations au Québec, si j'étais un peu... Euh, sonner d'entendre ça, qu'on dit que 33% des euh, hospitalisés, euh, hospitalisés, oui, euh, se trouvent à être des non-vaccinés. Euh, et l'article le dit sans, sans scrupule, euh, qu'on a quand même 66% des personnes qui sont hospita hospitalisées qui sont des... Euh, vacciné adéquatement. Donc, c'est trois doses maintenant, avec euh, du B ce qu'il vient de dire. Donc, euh, euh, même si on va dire, écoutez, on va parler seulement de ça, là, au niveau de, de, de la COVID, du Omicron, du variant Omicron. Euh, si je regarde bien ça, euh, la conclusion que j'en tire, parce qu'après, dans l'article, on dit, euh, je pense que j'ai ça ici, là, euh, je, je veux pas, euh, le tiers des personnes décédées n'étaient, ah, c'est des décédés, n'étaient euh, pas adéquatement vaccinées. Donc, le tiers des personnes, donc 30% étaient non adéquatement vaccinés, ça veut dire qu'on a eu 76 qui étaient adéquatement vaccinés. Moi, je trouve ça terrible parce qu'un vaccin euh, qui fait en sorte qu'on décède malgré, euh, malgré qu'on s'est fait injecter à trois reprises, je dis que ça ne fonctionne pas. Et euh, là, dans l'article, on dit oui, mais on a 90, Ben, c'est 80... Pas tout à fait 90, on dit toujours 90, je pense que c'est 80... Euh, pr pr près de 90 là, euh, euh, qui ont été vaccinés. Donc, euh, on se trouve à, à être avec un vaccin qui ne fonctionne pas. C'est la conclusion que j'en tire Les personnes vont dire « Oui, mais... » Euh, on a 90 du monde qui sont vaccinés. Là-dedans, il faut comprendre que ceux qui euh, décèdent, 33 euh, étaient des, des non-vaccinés. Je le sais, je sais tout ça, mais votre vaccin ne semble pas fonctionner. C'est les conclusions que j'en tire. En tout cas, on arrête d'en parler. Je ne pas placé ça sur mon site parce que je veux parler d'économie. Euh, C'était tout simplement une petite parenthèse. On aurait beaucoup à dire au niveau du micro euh, que les commerces quand, continuent à souffrir, que les restaurants, la restauration, dont mon fils et une autre personne que je connais qui a restaurant qui trouve ça les temps très, très difficiles. Plusieurs commerces aussi trouvent les temps très, très difficiles dû au fait qu'on a, euh, ben, a le couvre-feu ici de 5 à 22 h à, à 5 h Et plus que ça, les mesures qui sont absolument absurdes. On envoie des personnes aller travailler avec le haut micron, euh, pas simplement dans le système de santé. J'ai appris dernièrement, quelqu'un m'a dit... Euh, euh, il avait attrapé le, le virus. Ben, il, on pensait qu'il avait attrapé le virus, il y avait quelques symptômes. Son patron l'a envoyé aller faire un test de COVID. Euh, il est parti faire son test. Euh, il, est revenu, ben, il est revenu, il a contacté son patron en disant « oui, j'ai le COVID euh, ». Son patron lui a dit ben « là, tu dois rentrer ». Euh, donc, il a été obligé de rentrer avec le COVID. Pourquoi est-ce qu'il est allé faire un test? En tout cas, c'est ridicule. On va arrêter de parler de ça. On va parler d'économie. Donc, on va aller euh, immédiatement dans ben, les décisions de la Fed. Euh, ce qui est arrivé au niveau de la Fed, euh, elle commence à faire trembler les marchés, même si on a connu des sommets dernièrement c'est que euh, Jérôme Powell a dit euh, qu'il va encore monter les taux d'intérêt, et qu'il va monter les taux d'intérêt. Euh, moi, je n'y crois pas du tout. Oui, il va le faire. Euh, il, euh, Jérôme Powell ne peut pas monter les taux d'intérêt euh, de plus de 2 Je vous avais expliqué ça dans une de mes dernières vidéos. Il ne peut pas parce que, dans le fond, le système s'écroule. Et un article ici, euh, euh, la Fed, euh, ben, c'est un, stra un stratège, j'ai placé ça sur mon site, je vais vous donner simplement un résumé. Euh, il dit que la Banque centrale est en train de jouer tout simplement là, en, en testant le marché, en disant qu'elle va arrêter d'injecter de l'argent dans le système et euh, qu'elle va monter les taux d'intérêt. Et euh, le, le, le, le, le stratège, là, ce qu'il dit tout simplement, c'est qu'on pourrait assister à une baisse de 20 des prix de l'immobilier face aux décisions médiocres de la Fed euh, qui sévissent depuis euh, deux ans. Et le seul, la seule <rire> recette ben, les deux seules recettes que la Fed ont, ont en fait, Jérôme Powell avec euh, euh, Janet, Janet Yellen. Vous allez me dire Janet Yellen euh, ne fait pas partie de la Fed, même si elle a été euh, l'ancienne présidente de la Fed. Mais ben, tout simplement, Janet Yellen travaille main dans la main euh, parce qu'elle est secrétaire du Trésor euh, sous Biden travaille main dans la main avec Jérôme Powell, donc le gouvernement américain euh, et créateur direct de sa propre monnaie, le gouvernement qui, serait, qui aurait été supposé d'être détaché de la Banque centrale, qui est une entre un entreprise privée, il faut bien le souligner. Euh, en tout cas, euh, pour en revenir à ce que Jérôme Powell euh, ferait comme. décision là, de monter les taux d'intérêt, ça pourrait faire en sorte que le prix de, de, de l'immobilier ba euh, baisserait de 20% et le prix des actions. Sur de 30 Du au fait que si on monte les taux d'intérêt, tout s'écroule. Il y a des entreprises qui ont beaucoup, beaucoup souffert des, depuis les deux derniers temps. Il y a d'autres entreprises qui ont été florissantes dont les biopharmaceutiques, <rire> mais euh, plusieurs entreprises qui sont des entreprises zombies ne pourraient pas supporter euh, une hausse des taux d'intérêt, duquel ont dû euh, justement réemprunter pour euh, se maintenir à flot. Et donc, euh, c'est ce que je voulais vous parler au niveau des décisions de la Fed. Donc, euh, on, ce qu'on va voir probablement, c'est une hausse des taux d'intérêt, comme Jérôme Powell l'a dit, mais le marché n'apprécie pas du tout et euh, il le fait savoir en en délestant des actions. Et il faut dire que je ne l'ai pas placé sur mon site, c'est ce que j'ai lu dernièrement, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'entreprises de, de, de, de, qui continuent à rejeter leur propres actions, et beaucoup de, petit, de petites entreprises qui font partie du Standard Poor's, pas des petites entreprises nécessairement, mais beaucoup d'entreprises dans le Standard Poor's, 500, 500 entreprises, euh, qui sont vraiment, vraiment très, très précaires et qui perdent des plumes depuis quelques semaines euh, dû au fait que la, la, la, la hausse qu'on a eue euh, en 2021 commence à ça, s'affaiser. Ça, ça Et on a simplement quelques entreprises qui soutiennent artificiellement. C'est quelques actions qui soutiennent artificiellement euh, ce qu'on voit dans l'indice euh, principal aux États-Unis, Standard Poor's. Dow Jones, bien entendu, mais le Standard Poor's c'est plus des les 500 grandes entreprises. Euh, c'est simplement 5, 6, 7 entreprises qui maintiennent cet indice-là euh, euh, qui démontre là, que tout le monde est très, très riche parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. Mais la réalité, on a beaucoup d'entreprises qui ne fonctionnent pas et même qui sont en très grande précarité en ce moment au niveau technique et au niveau euh, euh, de la vraie vie. Là. Donc, euh, euh, c'est on a un article de Charles Sana aussi que j'ai placé. Euh, Est-ce que la... La, la, la, la Fed va déclencher un, un crash euh, et euh, bon, vous lirez l'article que j'ai placé euh, de M. Sena mais euh, la question n'est pas là moi je pense que la Fed ne peut absolument pas se permettre euh, de provoquer ce fameux crash euh, si elle le fait, ben, ça va être au risque et péril de beaucoup, beaucoup d'entreprises et du gouvernement aussi parce que ce qu'elle va faire, si elle a pris ce scénario-là on va donner un coup de barre et ensuite on remet de l'argent dans le système parce qu'elle ne peut pas arrêter d'injecter de la monnaie de singe dans le système pour maintenir toute cette économie d'une manière artificielle. Et euh, c'est ça, au niveau de la Fed, au niveau des États-Unis, au niveau de l'économie américaine, euh, c'est ce qu'on constate. Dans le fond, euh, la, il y a une très grande précarité due au fait des politiques de Joe Biden, euh, qui n'a jamais été aussi impopulaire, et Kamala Harris, qui est la vice-présidente euh, euh, américaine, là, euh, qui est absolument euh, à une popularité exécrable. Donc, elle ne peut pas non plus prendre les guides si M. Biden perd complètement les, le contrôle de son, euh, son intellect, parce qu'on voit plusieurs… on voit plusieurs… Euh, <rire> on voit plusieurs euh, en tout cas, on, on a un peu de déchéance cognitive qui se produit. Et euh, donc, euh, les décisions qui s'en viennent, il ne faut pas se leurrer. Là, euh, au niveau de, de la chaîne de production, c'est absolument… Euh, OK, je vais, parce que j'ai replacé un autre article euh, qui se trouve être euh, de James Rickard qui parle de la chaîne de production et en gros, avant de passer là, au marché du travail là, qui est en quand même très disloqué euh, aujourd'hui. On a beaucoup, beaucoup euh, de, de, de postes qui ne peuvent être comblés parce qu'on a une pénurie absolument euh, euh, immense de main-d'oeuvre. Et c'est un peu partout. Moi, je le constate ici au Québec. Euh, je m'en vais souvent sur Indeed pour, uh, Indeed pour voir les nouvelles emplois, tout ça. Et vraiment, c'est une pénurie. Et je viens de parler à mon fils euh, qui, lui, se trouve à être en Colombie-Britannique. Il me dit que c'est la même chose. Et il y a de l'ouvrage, il, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et on n'est pas capable de combler les postes. Euh, bien, avant d'aller là-dessus, parce qu'il y a un article que j'ai placé sur mon site qui, va, qui parle un peu de ça, euh, Jim Ricard ici, qui expose euh, le talon d'Achille du mondialiste. Il parle, euh, Jim Ricard que vous connaissez peut-être euh, à propos de l'or, parce qu'il euh, a écrit euh, un livre ou deux sur euh, l'or, donc euh, que je... J'apprécie beaucoup les commentaires de M. Ricard qui dit tout simplement que toutes les chaînes d'approvisionnement qui ont été brisées du au fait de, du COVID, et des fermetures à répétition, et des politiques américaines là, de Biden, là, qui, euh, au niveau des 100 employés, là, où on veut absolument vacciner tout le monde, euh, et en passant, c'est contesté aux États-Unis. Mais est-ce que euh, ça, cette, ces politiques absolument absurdes aux États-Unis ont créé des distorsions euh, qui ont fait en sorte que les chaînes de production sont brisées et, ce que lui explique dans son article, c'est très, très intéressant parce qu'on pense que, euh, dans le fond, la chaîne de production, ça va tout se rapiesser et tout va refonctionner comme à la normale, mais c'est ce que Jim Rickard explique dans son, son article. C'est pas du tout comme ça. Euh, on est dans un, des systèmes très, très fragiles au niveau mondial. Et euh, lorsqu'on commence à, à briser des chaînes de production, c'est qu'aujourd'hui, on est, on est vraiment dans un système, mon, des systèmes mondiaux, là, qui sont interreliés les uns aux autres. Donc, lorsqu'on a cette, euh, cette liaison, lorsqu'on brise à quelque part une chaîne de production, on a des pénuries ou quoi que ce soit, euh, on se trouve à... à, à briser la, la, les, la production un peu partout et c'est des réparations qui sont très très difficiles dans le temps à, à, à se faire au niveau euh, donc si vous avez par exemple euh, plusieurs pièces manquantes au niveau du domaine des, de, de l'automobile comme on le voit aujourd'hui au niveau des semi-conducteurs euh, c'est pas en réglant le problème même de la chaîne d'approvisionnement au niveau des semi-conducteurs qu'on règle tout la, le problème non il y a beaucoup beaucoup de, de, euh, de, de mécanismes qui ont été brisés dans cette chaîne-là et qui, euh, dans certains secteurs, ne seront pas du tout euh, euh, réparés euh, dans les mêmes, dans les prochaines années. Euh, ici, on a du concret au Québec, c'est au niveau des abattoirs, on a, de la, on a beaucoup de ben, les, les, les, les tout ça, des, des grandes chaînes de production, là, de, que ce soit la volaille, le porc, euh, on a de la difficulté à abattre tous les animaux qui sont produits par le, le, les cultivateurs, tout ça, les grandes fermes. Donc, euh, on va encore, euh, la nouvelle est sortie dernièrement, on va... En encore battre, euh, je ne sais pas si c'est des poulets, euh, des porcs euh, en quantité énorme, tout simplement parce qu'on n'a pas pénurie de main-d'œuvre dans une chaîne de production qui est défaite à cause de ça. On n'est pas capable de répondre euh, euh, ben à la demande dans le sens que les, les, les, la main-d'œuvre n'est pas là. Donc, on n'est pas capable de combler certains postes et la distorsion est encore là d'une manière très, très puissante. Et ce que ça crée, tout simplement, ben c'est une distorsion qui, et pas encore... Oui, on a eu de la montée d'inflation dans nos paniers d'épicerie, mais euh, ça va s'empirer. Euh, c'est pas tout simplement pour être apocalyptique que je dis ça, mais vraiment, il va y avoir un, un, une distorsion qui, qui va se voir de plus en plus tant qu'on ne changera pas justement les paradigmes. Euh, par exemple, au niveau de ça, au niveau de l'emploi, euh, c'est assez difficile à combler les pas. Si on a accusé, bien, dans l'article, on va aller voir, ça, vous pourrez aller voir ça, l'article de Jim Rickard, qui parle justement des comme je vous dis, des chaînes d'approvisionnement qui vont être très, très difficiles à, à être reconstruites. Euh, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je veux aller tout simplement sur l'article où on parle de la main dœuvre parce que la main-d'oeuvre, c'est vraiment une... une euh, je vais placer ça comme ça pour que vous puissiez suivre avec moi. Au niveau de la main-d'oeuvre, euh, ben, c'est une révolution qu'il y a eu dans le monde du travail. et euh, C'est sorti ce matin dans la presse. Je le poste parce que je l'ai lu et je trouve ça très, très intéressant. On parle euh, que la pénurie de main d'œuvre dans ce moment, a, a été euh, alimentée de départs massifs de travailleurs euh, qui euh, a, ont changé leur mentalité au niveau... Euh, euh, c'est quoi la vie, euh, c'est quoi le travail. Euh, euh, plusieurs ont, ont, ont dit les retraites, on dit la PCU. C'est pas réellement la, la, la vraie cause là, du, du changement là, de mentalité chez les travailleurs. On le constate aux États-Unis, on le constate au Québec, on le constate au euh, euh, Québec, à Colombie-Britannique, comme je viens de dire, euh, c'est un peu partout, au Canada, aux États-Unis aussi, euh, peut-être moins en Europe. Euh, et euh, l'article dit que... Bon, il y avait John nguyen Arcane qui avait fait une prophétie en 1930 en disant qu'on travaillerait 15 heures par semaine en, dans les années 2000. Et c'est vraiment pas ça qu'on retrouve. Euh, mais euh, on, on parle dans l'article que la, la, la, la pandémie, la crise du coronavirus depuis deux ans, a vraiment créé une grande, grande distorsion dans le monde du travail. Et plusieurs euh, ont décidé, surtout aux États-Unis où la température est plus clémente, de s'organiser. Euh, de s'organiser euh avoir une maison qui coûte presque rien. On a des tiny houses, maintenant, euh, où vivre d'une manière très frugale avec des jardins, toujours, et euh, l'élevage de volailles, de, de cailles, de, de poules. Euh, on peut s'organiser lorsqu'on a température est plus clémente. Donc, euh, ce que ça fait, euh, ben, les personnes se disent, je travaillais comme un malade mental avant euh, pour avoir plein de bébelles. Ben, je suis capable de m'organiser avec moins de choses, surtout aux États-Unis, parce qu'ici, c'est peut-être moins vrai à cause de la température. Par contre, beaucoup, beaucoup ont fait ce choix-là. J'ai gens avec des personnes et euh, c'est ce qu'ils ont fait comme choix. Et l'autre aspect de cette, euh, euh, on va dire, quête de sens du travail, c'est que, dans le fond, euh, les gouvernements ont tout fait pour décourager la main dœuvre à se réintégrer dans le marché du travail. Et là, je parle pas nécessairement au niveau de la vaccination ou euh, la non-vaccination. Je vais plus loin que ça. C'est simplement la fermeture. C'est sûr, sûr qu'ici, au Québec, c'est fou, c'est malade euh, de mettre un couvre-feu encore euh, alors qu'on sait qu'on est le seul endroit en Amérique du Nord où, où euh, que cette pratique-là existe et que ça, ça ne sert absolument à rien. Et aussi, on Là, on est en train de mettre ça sur le dos des, des non-vaccinés. Euh, cet argument-là n'a absolument aucun sens. Là, maintenant, lorsque vous êtes doublement vacciné, vous allez perdre votre passe vaccinale si vous n'acceptez pas la troisième dose. Et plusieurs personnes, donc, j'ai entendu une, une, dame qui est une, une dame qui a eu deux vaccins, qu'elle est malade comme un chien depuis ce temps-là et n'acceptera pas la troisième dose. Donc, cette personne-là se trouve à être disqualifiés bon, du marché du travail ou de quoi que ce soit. Donc, les folies que les gouvernements ont fait et continuent à faire, autant au Canada qu'aux États-Unis, contribuent aussi à peut-être changer euh, notre manière de voir euh, le travail. Et euh, c'est ce qu'on parle un peu. Euh, ce n'est pas nécessairement le, le, le fait que le, le, le, on a eu la PCU ici au, au Québec. Hein, c'est vraiment une, une remise en question euh, du travail qu'est ce que c'est euh, que le travail et euh, vous lirez l'article le, le, le, le marché du travail euh, a vraiment changé et on parle euh, que la Puis ça c'est un peu normal là. moi je je vérifie, comme je vous dis, presque à tous les jours sur Indie, là pour les emplois, tout ça. Il y a des emplois très, très intéressants. Là. Je ne sais pas si je vais retourner cet été pour les piscines. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Mais si ce n'est pas le cas, je vais me trouver d'autres choses parce que ça m'intéresse de retourner sur le marché du travail en tant que retraité. J'ai des avantages vraiment à retourner sur le marché du travail. Pas simplement ben, monétaire, oui, mais aussi... Euh, euh, J'ai vu euh, une personne dernièrement, un, un postier, euh, il devait avoir 70 ans le monsieur, euh, parce qu'en ce moment on demande beaucoup beaucoup de personnes pour euh, la poste. Là, excusez, à aller porter le, le, le courrier. Et la personne avait 70 ans et semblait très, très heureuse d'aller de, poster des lettres un peu partout. Et je, euh, avec un grand sourire, et en plein hiver, là, euh, donc, non, il y a des personnes, puis je le vois un peu euh, dans des commerces, soit ce, que ce soit des très jeunes ou des très vieux, mais la, la classe euh, médiane euh, semble pas être là, en tout cas, il y en a, là, mais... C'est eux qui ont peut-être une remise en question et l'article en parle justement, les. les, les, les euh, on parle de la génération X, Y, euh, mais euh, euh, ça se trouve être vraiment, vraiment. Euh euh, une euh, un changement de paradigme et les personnes euh, à la retraite un peu plus âgées euh, peuvent se permettre d'aller travailler sans euh, avec une grande liberté euh, je vois des personnes dans des quincailleries, euh, on voit très très bien que c'est des retraités ils sont très très heureux d'être là euh, je les je les je les entends je les vois toujours avec les autres ils n'ont aucun stress donc euh, c'est pour ça que le oui le le le, le changement au niveau euh, de, de, de du travail euh, est vraiment là et on vient de changer euh, euh, tout simplement la, la société de la manière qu'on voit la société. Euh, donc, c'est ça que je voulais parler au niveau du changement, au niveau de, de, du travail. Et euh, on va regarder comme, pour terminer, on n'ira pas voir les graphiques de l'or, de l'argent, vu qu'on est en fin de semaine, on regardera ça une autre fois. J'ai plusieurs graphiques à vous montrer, on va le faire assez rapidement, parce que le temps avance, mais c'est vous, par, euh, vous parler de l'ordre euh, de, de, de mondial. On est vraiment dans une nouvelle ordre mondiale. Euh, ça se trouve être un, un article euh, à partir d'un de, de, de livre de Ray Dalio, euh, qui vient d'être publié, et euh, on parle justement qu'on est dans un nouvel ordre mondial. Les nouvelles ordres mondiales, ce qui, on a vécu ça à plusieurs quelques reprises dans l'histoire 1900... Après 1900... La, la première guerre mondiale, là, où on... Après cette première guerre mondiale, on a eu vraiment, vraiment un changement un total de l'ordre mondial après la première guerre mondiale, parce qu'on a redécoupé les territoires après le traité de Versailles, tout ça, où on avait... Euh, ben, l'Empire ottoman, là, qui était immense, qui comprenait la Turquie et tout le beau aussi. On a redécoupé euh, la géopolitique et et aussi au niveau de l'Allemagne, qui avait été, euh, en tout cas, on a tout mis sur le dos de l'Allemagne, ça a créé euh, ben, vraiment la déche au niveau de l'Allemagne, euh, l'hyperinflation, mais aussi il faut comprendre que euh, Adolf Hitler est sorti de cette... Euh, cette euh, euh, cette colère des Allemands, donc, ont pris euh, Adolf Hitler qui a profité pleinement de ça et l'Allemagne a refleuri et on connaît tout le reste de l'histoire. Donc, euh, première grande transformation, on a eu euh, 1929, là, on a eu des années folles de, après la Première Guerre mondiale jusqu'en 29. Euh, 29, on a eu le fameux crash, où euh, Hoover a attendu euh, euh, d'intervenir, mais c'est euh, sous euh, Roosevelt, où on, on a eu le New Deal, où tout a refleuri. Mais un, ça a été un changement euh, mondial euh, de paradigme, où on a commencé à injecter beaucoup, beaucoup d'argent dans le système, euh, selon la théorie de John Maynard Kane. Donc, euh, euh, premier changement très, très important au niveau de l'ordre mondial. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu un autre grand changement. Euh, la, première mondiale, la Première Guerre mondiale, premier changement. Deuxième Guerre mondiale, grand, grand changement. On a rebâti des bases à partir de Bretton Woods, là, la, la, la, la, la réunion qui a, eu, qui a eu lieu en 1944. Mais il faut vous dire aussi euh, en, que dans ces temps-là, on a eu la création euh, le 25 décembre 1945, crois, FMI et la Banque mondiale. Donc, on voulait rebâtir sur un nouvel ordre mondial avec le dollar américain comme roi appuyé sur 30% dollars Ça, c'est arrivé euh, en, après la Deuxième Guerre mondiale, un paquet d'événements qui ont fait en sorte qu'on a rebâti avec un nouvel ordre mondial. Dans les années 70 aussi, un nouvel... On a eu de l'hyperinflation très, très importante du au fait euh, que le pétrole, euh, que les Américains payaient presque rien au. Oh. à l'Arabie, ben, se sont tournés les pays pétroliers et on dit on va avoir notre juste part de, des récompenses euh, euh, au niveau du pétrole et euh, on a eu un autre changement là où on a eu une très très grande inflation, en même temps on a eu le détachement de l'or au dollar américain ce qui a fait en sorte qu'on a pu imprimer commencer à faire marcher la planche à billets euh, tous ces grands changements là ont fait en sorte qu'on est de 70 jusqu'à jusqu'à aux années 80, on a eu une hyperinflation avec une montée des taux d'intérêt qui, qui a été l'apogée en 1980. Euh, donc, euh, oui, un autre changement de paradigme. Mais le dernier changement que je pourrais dire, bien, qui a été faite en plusieurs étapes. En l'an 2000, après la fameuse bulle, le crash de l'an 2000, euh, on a eu un changement de paradigme parce que c'était la dernière fois que les Américains euh, euh, connaissaient... Un, un, bah, ben, euh, avait toujours... Euh, 1980, euh, avec euh, la fin de la Clinton, on avait eu des surplus aux États-Unis. Et ensuite de ça, on a commencé, après le crash de l'an 2000, des déficits, déficits après déficits. Et ça s'est perpétué depuis tout le temps. Euh, donc, euh, la nouvelle ordre mondiale, de, de 2000, on va dire jusqu'à 2020, euh, c'est une nouvelle ordre mondiale qu'on avait, donc c'est création monétaire à outrance, euh, euh, on imprime, on imprime, on imprime. Mais au niveau de la société, c'était moins perceptible. Cependant, euh, on a vu quand même qu'on a maintenu artificiellement un système avec la planche et billets. 1900, euh, 2020, ah c'est l'apogée de tout ça, c'est la fin d'un ancien monde et un nouvel ordre mondial. Et on le dit clairement, et c'était annoncé avec euh, Claude, Schwab, le for, euh, Claude Schwab, le Forum économique de Davos, dans son premier livre, La quatrième révolution industrielle, et son livre qui a été écrit immédiatement après le, le, la, la COVID. Mais on va dire en mars, là, parce que c'est là que la, la folie est arrivée, la, le grand crash, un euh, crash, pas un crash énorme, comme je vous avais déjà montré, mais on a profité de cette occasion-là pour euh, repartir des nouvelles bases, et euh, quelques mois après, au mois de juin, euh, Clossois sort son livre « COVID, le grand reset ». Donc, euh, c'est le nouvel ordre mondial. Nous sommes en plein dedans en 2022. Euh, on le voit, on le constate, avec euh, l'idée des masques, l'idée des confinements, l'idée du contrôle. Même Eric Kerr euh, vient de parler quand 2025, ici au Québec, là, on va avoir un contrôle numérique, un, ben, un genre de passeport. On va tout relier. Euh, c'est pas moi qui le dis, c'est Éric Kerr. Je n'ai pas placé ça sur mon site, je n'ai pas le temps d'en parler, mais euh, c'est tout simplement ça. Là. On veut vraiment euh, euh, numériser tous les citoyens québécois et on veut rajouter aussi peut-être un aspect financier, des documents financiers là-dedans. C'est sorti hier, Éric Kerr, euh, qui se trouve être ministre des technologies au niveau de la CAQ. Donc, c'est du sérieux, j'aime vraiment pas ce discours-là, mais c'est ce qui, qui arrive. Donc, avec cette nouvelle ordre mondiale, c'est sûr, c'est le contrôle des populations par des technocrates, et euh, le, le, le, le, le, le rapport de Redalio, c'est quand même assez lucide, et on va le voir à travers les graphiques. Euh, L'article euh, est placé sur mon site, mais on va suivre ça à partir des graphiques. Ici, on se trouve à avoir des grands changements, là, euh, euh, ben, c'est sûr que lorsqu'on parle de changement au niveau mondial, on parle aussi de changement économique. Les deux sont directement reliés. Euh, dans le fond, qu'est-ce qui définit euh, notre monde aujourd'hui? Euh, ben, c'est les, les, les, les, les, les paramètres qu'on s'est donnés. Donc, euh, l'argent, ben la politique est directement reliée à ça. Donc, euh, lorsqu'on veut comprendre les grands Mouvement de la planète au niveau politique. On a simplement à regarder l'économie et on comprend presque tout euh, sur les graphiques que je parle. Tout simplement, ici, on regarde ça rapidement. Euh, ça, c'est les nouvelles ordres là, où on parle. Là. Euh, euh, ben, première guerre mondiale, nouvelle ordre. Euh, deuxième guerre mondiale, euh, 80. Puis ça, ça se trouve être... Euh, un autre ordre mondial d'après la guerre et euh, euh, l'année 80. Et on voit très, très bien sur euh, ben, les taux d'intérêt, euh, qui sont aussi avec les prix des bons du trésor. Là, euh, où on a eu euh, de l'inflation euh, ben, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, là, euh, où on a eu beaucoup, beaucoup... Euh, ben, L'argent a été abondant parce qu'on a... Avec Roosevelt, et, euh, on a mis beaucoup, beaucoup d'argent dans le système pour repartir la machine. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu... Euh, euh, euh, une montée de l'inflation avec un pique euh, dans les années 80, euh, la hausse des taux d'intérêt. Et euh, euh, on avait eu, un, ça s'était calmé au niveau de l'argent, mais euh, beaucoup, beaucoup d'euphorie de, de, de, au niveau de l'inflation. Et c'est là que l'or a, a, a vraiment explosé. Là. Euh, et ensuite, on a eu une longue période où la bourse a monté euh, d'une manière assez euh, solide pendant 20 ans et euh, jusqu'à la fameuse crise là, des subprimes en 2009, et où on a réinjecter euh, de la manière d'une manière assez euh, folle de l'argent dans le système euh, et la dernière, la dernière grande, grande euh, injection c'est arrivé en 2020 qui se trouve être une nouvelle ordre mondiale là. donc c'était le premier graphique qui montre que directement euh, on, on est dans une baisse des taux d'intérêt et ce qu'on vient de connaître, là, la petite montée que Jérôme Powell vient de menacer, ça serait ici. Là. Moi, je ne crois pas du tout. Je pense qu'on va être sur un long, long plateau de taux d'intérêt bas. Euh, donc, euh, bon, c'est encore un autre graphique qui parle de, qui est tiré à partir du, euh, de, de, de, de l'étude de Ray dalio Il parle encore des grandes vagues, là, euh, tout simplement, là, euh, les actifs financiers. Euh, ça relate un peu tout ça. Là. On n'ira pas dans le détail parce que j'ai beaucoup de graphiques. Mais on voit très, très gra les grandes vagues là, euh, de, de changements d'ordre de, mondial parce que c'est les Américains qui, qui guident. Et là, on est euh, le, le dernier changement là, ici qu'on a eu une grande vague. 80, c'était une nouvelle… Ben, 70 à 80, changement d'ordre mondial. Euh, 2000, début de changement d'ordre mondial qui a été avec 2009 ici, là, un changement, là, on le voit très, très bien, euh, qui a été précipité, bien entendu, avec la crise des subprimes. Et là, maintenant, on se trouve à continuer allègrement vers ce nouveau changement et ces nouveaux paramètres de la société. Et euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à considérer. Dans l'article, on parle euh, de changement à beaucoup, beaucoup de niveaux, mais qu'il y a des paradigmes dans la société qui doivent, euh, en tout cas, être pris en compte les différences, euh, les, les, les écarts entre les riches et les pauvres. C'est un graphique qui monte un peu ça. Là. Euh, dans le fond, euh, ça, ça se trouve être euh, les top, euh, bon, là, ici, 10 1 là, on peut peut-être attaquer le 10 euh, Les 10 depuis 1980 s'enrichissent de plus en plus et les 90 et ça, on parle des revenus euh, chers, des actions, j'imagine. Euh, mais pourtant, je pensais que c'était des individus. En tout cas, peu importe. Là, euh, on voit que la richesse des 90 des citoyens, euh, c'est aux États-Unis, bien entendu, euh, est à la baisse, tandis que les, euh, les 10 des citoyens, c'est la même chose pour le 1 là, euh, est en montée. Donc, euh, c'est une distorsion non seulement au niveau... Euh, euh, de l'économie, mais au niveau des citoyens aussi. On a des riches qui deviennent encore plus riches, et surtout ça s'est accéléré depuis 2020, et les pauvres qui deviennent plus pauvres. Et on a aussi quelque chose qui est très, très important à considérer, un élément, ça se trouve être la montée des conservateurs. Et même si aujourd'hui, avec Biden et avec toute la euh, les « woke euh, » des États-Unis, un peu partout, Trudeau, qui est directement un « woke » euh, au Canada, où il dit qu'on va tout être beau, on va vivre dans les fleurs et tout le monde va être euh, gentil et égal. Euh, la réalité, c'est que les conservateurs sont en montée sur la planète depuis euh, euh, bah, à peu près dans les années euh, 70-80, euh, et on voit très, très bien d'une manière euh, très, très, très précise que la montée des... Ici, on parle aux États-Unis, au niveau des républicains, mais euh, c'est les conservateurs. Les conservateurs euh, sont en montée un peu partout sur la planète. Et on a une panique de la part des, de la gauche, des communistes, de, des, des démocrates euh, aux États-Unis. Euh, ici, c'est la même chose, même si on pense que euh, tout le monde est, euh, con euh, euh, on dit républicain, communiste, c'est complètement faux. La réalité, c'est que les positions se durcissent. Et on va voir en 2022 lorsque le, le Congrès et euh, le, le Sénat et le Congrès vont être pris par les... Euh... Républicains, c'est presque sûr et d'une manière assez puissante, bien, on va voir qu'il va y avoir beaucoup de distorsions et même on craint pour la guerre civile. Et un article me disait qu'il faut faire attention d'investir aux États-Unis du au fait qu'on pourrait avoir, justement, des distorsions très importantes. Donc, on a les, les, les républicains qui sont en montée, le Sénat qui va monter, la Chambre des républicains, euh, ça en va en monter, même si on a eu euh, ce qu'on nous dit dans les médias, c'est absolument faux. La réalité, c'est euh, que les les, les, les conservateurs sont en montée un peu partout sur la planète. Excusez, c'est un peu long, mais c'est important de faire le tour de ce rapport-là. Et la vidéo euh, euh, que je fais aujourd'hui est vraiment importante pour avoir un point de vue global. Euh, non pas regarder à petite échelle ce qu'on vit en ce moment, mais avoir un point de vue global de la situation économique et mondiale euh, sur une grande échelle. Et euh, ça, ça se trouve être les différents empires euh, qui ont été euh, qu'on a connus, euh, peut-être depuis 1500, on, on parle ici, là. On a eu la, la montée de l'Empire, euh, euh, ben, l'Angleterre. Le, la, L'Angleterre, on sait très, très bien qui qu est devenu reine un peu partout sur la planète. Et, et la déclin de l'Empire euh, anglais a, est arrivé à peu près dans les années, ben, après la Première Guerre mondiale, là, et on a vu la descente. Ici, si, au niveau euh, de, des États-Unis, euh, on avait déjà eu une montée ben, avant la Première Guerre mondiale, mais c'est surtout à la Première Guerre mondiale que les États-Unis, ben un peu dans toute l'histoire des États-Unis, on a eu beaucoup, beaucoup d'immigration, ce qui a contribué à peupler euh, les États-Unis, l'Amérique le, euh, du Nord, mais surtout les États-Unis, pas le Canada. Euh, mais on a eu la montée des États-Unis et là, en ce moment, on se trouve à être depuis 1970, euh, 70, un, un déclin. Et là, la, la pression qu'on a aussi au niveau de l'impression monétaire à outrance là on est en train de décliner et ici dans le graphique c'est de Radio on a toutes les autres empires là c'est intéressant de regarder ça les Allemands jusqu'en 1900 dans ces coins là on peut tout suivre ça mais on surtout les grandes empires et la Chine elle qui était en déclin ben surtout la révolution industrielle culturelle excusez de Mao Tse Tung a été un vrai désastre Il a tué beaucoup beaucoup de sa population il a fait sa population en pensant que tout le monde retournerait à la terre et tout le monde serait heureux en Chine. Alors ça a été un déclin de la Chine mais depuis euh, peut-être les années 90 on a une montée de la Chine et c'est l'empire qui semble continuer sa course même si on dit qu'il y a beaucoup beaucoup euh, d'investissements en Chine qui sont en grand déclin mais je pense que la Chine va continuer à grandir mais peut-être elle aussi va prendre un pic mais en tout cas euh, la réalité c'est que ce qu'on vit aujourd'hui c'est un peu ça. Les Américains, c'est en détlin. L'Angleterre a connu des heures glorieuses, mais en détlin. Ça ne veut pas dire que la. la, la, la, la, la, la, la. L'Angleterre est, est complètement fauchée, là, euh, parce qu'on a encore euh, beaucoup de finances anglaises qui règnent sur cette planète, mais au niveau de l'Empire elle-même, c'est la Chine qui continue sa montée, mais qui a fait quand même un bon bout, et on pourrait connaître peut-être la fin aussi de cette montée. Et euh, ça, c'est encore la même chose, on va terminer avec ça. Euh, ça se trouve être les, euh, les montées et les descentes des empires, et euh, c'est... C'est un peu la même chose, mais d'une manière plus euh, analogique, là, sans trop de détails. Là. Euh, les grandes montées des empires. Euh, euh, et euh, ici, on monte... Euh le, le surtout ben, la grande Bretagne là, de 1700 quelques jusqu'à 1930 le déclin a commencé ici on s'en va comme ça et euh, c'est schématique euh, pas mal là. et c'est des transferts de richesse au niveau mondial qui arrivent là. et ça c'est les USA les, les États-Unis et on a vu on a eu un pic là, dans les années 80 euh, on le voit très très bien lorsqu'on regarde justement le le taux d'intérêt qui représente un peu euh, la, la, la la puissance d'un d'un pays dans le monde et on voit très très bien, euh, au niveau de l'emploi, au niveau de, on a regardé ça dans une autre vidéo, au niveau de la du désintéressement de la population au niveau du travail euh, le tout a commencé à décliner dans les années 80, c'est pas compliqué, même si on a eu une montée des bourses, cette montée est absolument artificielle, euh, même si les Américains se retrouvent aujourd'hui avec euh, plus d'argent dans leur poche lorsque je parle des Américains je parle pas de tout le monde parce qu'on a une grande distorsion entre les plus riches et les plus pauvres, mais les plus riches sont vraiment plus riches. Et même les petits riches, là, euh, les millionnaires, tout ça, sont vraiment plus riches. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'argent et ça ne... Euh, c'est l'impression de la richesse. On a l'impression d'être très, très riche. Et c'est beaucoup euh, euh, le cas aussi pour euh, des Canadiens ici et, et peut-être un peu partout sur la planète, mais en tout cas, au niveau de l'Amérique, on a l'impression d'être plus riche. Mais la réalité, c'est qu'avec euh, l'inflation, on va gruger euh, de plus en plus la richesse. Et euh, c'est ce que Ray Dalio dit aussi dans son étude. Euh, dans le fond, il faut choisir euh, où, euh, on dit investir. On parle pas simplement d'investir parce que, dans le fond, c'est pas que je place de l'argent là et ça va valoir plus cher euh, plus tard. Euh, oui, c'est ça, mais je pense qu'avec euh, le changement de l'ordre, de la nouvelle ordre mondiale aujourd'hui qu'on vit, euh, qui est vraiment un changement de fond en comble, là, de la même manière que ça s'est produit en 1929, là, la crise là, de 1929, de entre 31, 32, 33, euh, jusqu'à ce que Roosevelt remette de l'argent dans le système. De la même manière que ça, ça, ça s'est produit après la Deuxième Guerre mondiale, où on a euh, la, les accords de Bretton Woods avec la, la création du FMI, de la Banque mondiale, euh, de la même manière que ça s'est produit en l'an 2000, euh, 2008 aussi, qui a été euh, abondance de liquidités dans le système, Bien, on est aussi dans un, des nouveaux paradigmes, mais plus forts que... Euh, ce qui s'est produit depuis la dernière crise 2008, là, on parle de, de vraiment le changement de la société au niveau du travail, euh, changement de la société au niveau de la richesse. Qu'est-ce que c'est que la vraie richesse? C'est une grande question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on a comme l'immobilier qui, qui, qui, qui gagne euh, du terrain, euh, dire, au niveau de... de, de c'est effrayant. Et je peux vous dire, pour terminer, je vais vous parler de ça parce que c'est au niveau... Moi, ce que je pense qui est, qui, qui, qui, qui, qui est la vraie richesse, c'est d'aller acquérir des connaissances, à acquérir de l'autonomie aussi, à être capable de tout simplement se faire un jardin, d'être capable de bricoler, arranger nos choses. Euh, c'est de la vraie richesse, ça. Euh, la, ben, je vous dis aussi d'investir, ben, acheter de l'or physique, l'argent physique. Moi, j'ai pas les moyens de m'acheter de l'or physique, j'ai acheté de l'argent. Euh, mais aussi, euh, euh, euh, au niveau de l'autonomie, être capable de, de se détacher de tout ce système-là. Et plusieurs le font. Moi, je pense que c'est une bonne chose. À faire d'avoir plus qu'un qu arc dans son carquois, donc c'est une des choses qu'on peut faire. Euh, et au niveau, c'est fou. J'ai acheté une voiture en 2019 euh, au début de l'année en mai, mai 2019. Euh, ma voiture, je l'ai payé 20 000 Je dirais pas la marque, C'est une très bonne voiture, là. Euh, pas beaucoup de millage euh, aujourd'hui. La même voiture, si je la vendrais, je l'ai payé 20 000 ça, c'est sûr que c'est à part des taxes, tout ça. Je serais capable, bien, je, écoute, c'est le prix, là, en ce moment, là. Une voiture usagée, elle vaut 35 000 je vous mens pas. Donc, euh, pour vous dire que même là, un, un, une voiture qui n'est absolument pas un investissement est devenue un investissement. Mon fils avait payé son... Euh, sa voiture, il y a à peu près deux ans, euh, peut-être trois ans, proche trois ans, il avait payé 11 500 à part des taxes, tout ça. Aujourd'hui, sur le marché, elle vaut 11 500 Il va changer de voiture dans quelques mois, là, euh, et sur le marché, la vente, il va avoir le même prix qu'il l'a payé. On est rendu là. C'est une, une distorsion, c'est de la folie. Donc, euh, au niveau de l'inflation, on sait très, très bien que les denrées alimentaires euh, euh, montent. Ben, montent, euh, oui, beaucoup. Donc, il faut faire attention, regarder qu qu vers quoi on s'enligne, mais surtout avoir considéré un peu de l'autonomie, euh, des jardins, euh, être capable de, de, de vivre. Euh, euh, bon, pas complètement, là, mais être capable au moins de vivre d'une manière euh, ben, prudente puis euh, s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la politique et de l'économie. En tout cas, c'est une mission que je me donne euh, de vous faire. Donc, euh, c'était un peu ça. L'Empire là, là. américain est sous le déclin, euh, et sur le déclin, mais ce qui est quand même euh, encourageant, c'est que toute cette folie-là qu'on vit en ce moment, au niveau du COVID, au niveau euh, des contrôles numériques, moi, je pense que, euh, oui, il va y avoir encore beaucoup d'essais de, euh, pour continuer à perpétuer cette folie-là, mais je ne pense pas qu'on va euh, s'étendre pour l'éternité là-dessus. <rire> Excusez, excusez le COVID. mais Je ne pense pas que ça va euh, se perpétuer pour l'infini parce que dans le fond, on a beaucoup de, de, de, de, de personnes, d'entreprises aussi qui commencent à lever un peu le ton. Là, on commence à voir un peu euh, qu'il y a un climat de panique sur la planète et euh, je pense qu'on… À un certain moment donné, ça va finir et le peuple va reprendre euh, ses droits. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Donc, euh, c'était un peu long ma vidéo. Vous pouvez regarder ça en petit bout, mais euh, j'ai essayé de faire le tour de, de ce, que, ce qui se passe en ce moment. Et c'est sûr que euh, je ne réussirai jamais à faire le tour dans une vidéo, mais c'est un peu ce qui se passe en ce moment sur la planète. Et euh, il faut suivre euh, avec la, les, les, les, les folies aujourd'hui au micron, là, où on dit au monde euh, d'aller travailler quand même, même sur on est contaminé. C'est absolument absurde, selon leur raisonnement. Donc, on vit avec ça. Et il faut suivre très, très sérieusement ce qui va se passer dans les prochaines semaines parce qu'on est en confinement en ce moment au Québec. et On se demande ce qui va arriver dans une semaine, un mois, deux mois parce que le printemps va revenir. Donc, on suit ça très, très... Intensément, là, ce qui se passe, et au niveau des politiques aussi euh, fédérales, provinciales, euh, on va se tenir au niveau américain aussi, euh, on va se tenir au courant parce que c'est une, ben, une situation, un changement de paradigme mondial au niveau euh, euh, de, de, de la planète et, euh, et il, faut, il faut vraiment euh, pas se laisser distraire par. Euh, euh, le pain des jeux que nos gouvernements nous donnent et que les médias traditionnels nous donnent. Euh, regardez le hockey, le baseball, je n'ai rien contre ça, mais laissez-vous distraire, mais ne regardez pas les vraies choses. Moi, je pense qu'au contraire, il doit, on doit être très, très attentif, mais de ne pas virer fou avec ça, là, mais, mais être attentif à ce qui se passe sur la planète. Donc, euh, on va se revoir très, très bientôt pour de nouvelles vidéos en 2022. On ne lâche pas le, le, le, euh, la... la on ne lâche pas les, les, ce qui se passe sur la planète parce que euh, ça nous concerne tous. Merci.